Donc euh, voici la suite. Voici la suite de l'astuce que je voudrais vous donner pour ceux qui ont des diplômes, ceux qui avaient des diplômes supérieurs, ceux qui ont étudié, ceux qui avaient étudié à haut niveau, ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont appris à faire quelque chose, mais pourtant ils n'ont pas eu de bon travail, ils n'ont pas eu une bonne job pour effectuer. Voilà, ils ont travaillé, ils ont étudié, mais pourtant il n'y a pas de Bonne chose à leur niveau de malchance je les accompagne. Voilà, je suis là aujourd'hui pour vous donner une astuce très puissante et naturelle contre tout ceci. Voilà, regardez ceci très bien. Regardez ceci, regardez les plantes. Vous n'avez pas besoin de venir chez moi. À part cette astuce, vous pouvez me contacter pour une autre problème. Mais pour cette astuce, vous pouvez réaliser ça et chez vous-même. Regardez très bien. Ceci, c'est la feuille d'isoppe. Pour réaliser et cette astuce que je voudrais, vous, que j'aimerais vous donner, pardon, et vous pouvez réaliser ça chez vous-même. Voilà. Regardez ceci. C'est la feuille d'isop. On est d'accord. C'est la feuille d'isop. Ceci, on l'appelle. Ceci, on l'appelle dans notre langue eh, maternelle on l'appelle crisikisima aussi dans la langue française on l'appelle aussi dans notre langue maternelle on l'appelle osimum et dans notre langue maternelle on l'appelle chrisikisima voilà chrisikisima vous allez chercher chrisikisima eh, à, à une quantité voilà regardez ceci c'est et la feuille d'iso et abeibima, en dans notre langue maternelle, on l'appelle abéluvant la feuille d'iso. Ceci on l'appelle coclose Et dans notre langue maternelle, on l'appelle coclose Et oliotropium dans la langue française, on l'appelle héliotropium. Je vous ai déjà montré ça dans mes vidéos passées. Dans mes vidéos passées que j'avais j'avais, je vous ai déjà montré ça. Héliotropium. Voilà, triotropium. Couclo sur ta patchette. on l'appelle vivima dans notre langue maternelle. On l'appelle vivima. On l'appelle vivima à Bruce. Dans la langue française, on l'appelle à Bruce. On l'appelle à Bruce. Vivima. Voilà d'accord vous allez chercher vivement et à Bruxelles. en plus héliotropium en plus eh, eh, Christicissima, qui se nomme eh, Ocy aussi aussi dans notre materne, dans la langue notre no, dans, dans notre langue maternelle et pardon et des et... disons, excusez. J'ai ou... oublié de vous montrer, de vous présenter ceci. Ceci, on appelle euh, à Koukoma, Sema, Sema, et dans notre langue maternelle, on appelle à Sema, Escharus, vous voyez, d'accord vous allez chercher tous ces feuilles que je, que je suis venu vous montrer. Vous allez chercher tous ces feuilles-là. Vous allez eh, glisser. Vous prenez une bolle. Quand vous prenez une bol, eh, mettez de l'eau dans la bol, dans un seau d'eau. Vous cherchez un seau d'eau. Et vous mettez de vous remplacer de l'eau dans le seau d'eau. Et vous cherchez tous ces feuilles que je, je suis venu vous montrer. Et vous prenez tout ceci. Vous mettez ça dans le seau d'eau. Et vous allez, mmh. vous allez écraser. Vous allez écraser. Vous allez écraser jusqu'à le. La couleur de, de l'eau va changer. Si vous avez bien écrasé, allez à la douche et prenez votre douche. Naturellement, sans éponge. J'ai bien dit, sans éponge, écraser bien les feuilles dans, dans l'eau. Simple, écraser tous ces feuilles dans l'eau. Simple, et allez à la douche et faire votre douche. Allez vous laver avec l'eau le, avec de purification que vous avez effectuée. Et c'est fini. Ceux qui avaient des diplômes qui n'ont pas eu un une bon travail, ceux qui travaillent dans la politique, ceux qui ne trouvent pas de travail, ceux qui avaient des, bons diplômes, de, de, de, des diplômes de haut niveau, qui ne trouvent pas de travail à faire, essayez d'apprécier cette astuce. C'est très puissant naturel. À part ceci, si vous avez besoin d'une autre chose, vous pouvez me contacter plus 229 06, plus 229 69 06 20, 06 61. Voilà. Merci beaucoup, je vous remercie.